Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir comment réaliser facilement donc ce type d'illustration donc on aura un dégradé arrondi et on aura la possibilité donc de changer les couleurs de l'objet en sélectionnant les, les, les petites couleurs en bas là. donc je vais tout de suite ouvrir un nouveau document voilà. je vais sélectionner l'outil créer des cercles et des ellipses donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL je fais apparaître la palette euh, fond et contour en cliquant là-dessus. Dans fond, je vais supprimer le fond et je vais choisir un contour ici. Donc je clique ici. Si vous avez déjà un contour noir, tout va bien. Si vous avez un contour de couleurs différente, il suffit donc euh, de sélectionner ici la roue, de prendre le petit curseur, là, le petit cercle et de le déplacer vers le noir. Avec l'outil d'éditer les nœuds, on va convertir cet objet en objet chemin. Donc on clique là-dessus. À ce moment-là, on a un cercle composé de quatre nœuds. Avec l'outil flèche noire, on duplique cet objet. Donc pour dupliquer l'objet, on clique ici, ou on fait CTRL D. On sélectionne donc ce cercle et on le déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà. Euh, on va sélectionner les deux objets. Donc pour cela, je vais faire un rectangle de sélection. Je vais réduire un petit peu tout ça en appuyant donc sur CTRL et sur une des flèches. Voilà. Et également SHIFT. Je vais déplacer un petit peu les cercles comme ceci on va sélectionner donc les deux cercles on va les combiner donc chemin combiné ou ctrl k avec l'outil d'it les nœuds on va supprimer les deux nœuds qui sont là donc on sélectionne les deux nœuds hop on clique sur le petit moins on peut également euh, taper sur la touche supprimer du clavier Tac. on va sélectionner les deux segments donc je clique sur le segment j'appuie sur shift et je sélectionne le deuxième segment en cliquant sur cette petite option, je supprime les segments. Et maintenant, je vais créer les segments horizontaux. Donc, hop, rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds ici. Je clique sur ce petit picto. Je sélectionne ces deux nœuds-là. Alors, soit on clique sur ce petit picto, soit on fait Alt-J, qui crée automatiquement donc, le segment entre les deux nœuds. Euh, oui, voilà, les deux nœuds. Euh, je vais maintenant utiliser le magnétisme. Donc, il faut ici activer euh, ce petit pictogramme. Et on va choisir ici aimanter au chemin, aimanter aux intersections chemin, voilà. Donc on se met ici sur les règles. Alors pour afficher les règles, je crois que c'est CTRL R, voilà. À ce moment-là, on a les règles. Et lorsque je me mets bien au-dessus du nœud, hop, le guide se positionne correctement. Donc je duplique mon objet donc CTRL D et je vais le réduire en cliquant sur la flèche et en appuyant sur CTRL et SHIFT comme ceci c'est pas mal euh, je vais maintenant avec l'outil l'utilité les nœuds déplacer ici ces nœuds en appuyant sur CTRL et grâce au guide ils seront bien positionnés je fais pareil de l'autre côté alors ils sont bien positionnés dans le sens où la distance entre les deux objets est équivalente on va maintenant sélectionner donc l'objet ici on va mettre un contour blanc donc pour avoir un contour blanc il suffit que je clique en appuyant sur shift alors d'abord j'appuie sur shift puis je clique sur la couleur blanche et on va même lui ajouter un fond blanc donc je clique ici pour avoir donc un fond blanc et un contour blanc avec l'outil euh, flèche noire je sélectionne les deux objets et je vais dans extension gérer à partir du chemin et je fais interpoler donc à ce moment là on a une petite fenêtre qui s'ouvre, on va cliquer sur aperçu en direct, et hop on voit notre dégradé qui apparaît. Alors on a plusieurs modes d'interpolation, donc là vous voyez ça, ça fait un petit, un petit bug, un petit truc pas beau, donc en choisissant le, le 1 ça peut être pas mal. Euh, là on a les étapes d'interpolation, donc j'ai mis 30 pour avoir quelque chose de relativement lisse on peut en mettre moins hein. par contre automatiquement vous allez voir voilà on va commencer à voir les lignes donc on va monter progressivement Moi, ouais, je pense que 22 allez 22 on va laisser 22 euh, utiliser le rang d'empilement et interpoler les styles oui ça c'est important ce qui permet de passer donc d'un contour blanc jusqu'au contour noir parce que si c'est décoché automatiquement tout sera noir donc, bien coché ici. Et après, on clique sur « Appli ». Voilà, tout simplement. Donc, on clique ici et on déplace. En principe, il devrait nous rester donc, les deux objets de départ qu'on peut euh, supprimer. Donc, on fait un petit rectangle de sélection et on supprime. On va également supprimer les guides. Alors, pour supprimer les guides dans cette nouvelle version, on va dans « Édition » et on fait « Supprimer tous les guides ». Et voilà. Donc, ceci étant fait, on va réduire un petit peu maintenant la taille de cet objet. Tac alors on peut l'allonger, hein. euh, pour cela il suffit donc de rentrer dans le groupe, là on voit qu'on a un groupe de 22 objets, si je double clique, je rentre dans mon groupe, je peux faire un rectangle de sélection, sélectionner l'outil d'éditer les nœuds, sélectionner les nœuds ici qui sont donc sur ma gauche, et en appuyant sur shift et sur la, la flèche de mon clavier, je peux déplacer comme ceci, voilà, facilement les nœuds. Voilà, si je double clique à l'extérieur de l'objet, hop, je sors du groupe. On va maintenant avec l'outil courbe de Bézier donc réaliser le, la canne. Donc je clique en appuyant sur CTRL, je déplace vers le haut, hop, je me mets à peu près ici, je clique, je déplace vers le bas, donc j'ai un premier nœud, un deuxième nœud, j'appuie toujours sur CTRL pour rester bien à la verticale, je clique une deuxième fois, et j'appuie sur Entrée pour valider de façon, vous voyez, à terminer donc, euh, mon segment. On va pouvoir retravailler un petit peu ici pour avoir les poignées à peu près... Aligner. On va aligner également les nœuds donc pour cela je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée en cliquant là dessus donc c'est shift ctrl A. Voilà je vais cliquer ici sur ce petit picto. Voilà c'est pas mal. On va grossir un petit peu l'épaisseur donc de cet objet donc pour cela je retourne dans fond et contour, je clique sur style de contour et je vais mettre ici 10 épaisseur de, oula beaucoup plus, on va mettre 50 pour voir, ouais, 50 c'est pas mal, et on a ici la possibilité de choisir la terminaison, donc on va choisir une terminaison arrondie, même 70, ouais, et on va éloigne, éloigner un petit peu, voilà comme ceci, donc on n'oublie pas d'enregistrer, fichier enregistrer sous, on va enregistrer sur le bureau, et je vais appeler ce dessin canne, 0,2 voilà j'enregistre euh, donc là nous avons le dégradé nous allons maintenant réaliser les petits euh, rectangles de couleurs donc pour cela rien de plus simple je clique je glisse donc là on voit rien c'est normal euh, je vais donc ici supprimer le contour donc pour supprimer le contour on appuie sur shift et sur la croix à ce moment là on supprime le contour et on va mettre une couleur rouge pour qu'on puisse bien voir alors on voit que c'est arrondi donc, c'est-à-dire que j'ai un rectangle avec des arrondis ici. Donc, si je clique ici sur « Rendre les coins pointus », hop, je retrouve donc un carré. Voilà, donc je clique sur « Flèche noire », je vérifie bien que c'est un carré, donc 35 sur 35, c'est bien. Euh, je vais dupliquer cet objet, donc « Ctrl D », je vais le déplacer. Et grâce au magnétisme, vous voyez, les objets se placent correctement. Donc, hop, je duplique encore. Alors ctrl D, tac, ctrl D, ctrl D, ctrl D, encore une fois, voilà c'est pas mal, on va sélectionner donc les carrés intermédiaires, on les supprime de façon à avoir maintenant donc plus que nos carrés de couleur. Je vais essayer d'avoir les mêmes dimensions que cet objet, donc pour cela je vais sélectionner ces deux objets et avec la palette alignée et distribuée, selon le dernier objet sélectionné, hop. Voilà. Et je sélectionne tout ça et je les distribue horizontalement. Et maintenant, je suis sûr d'avoir la même longueur entre les deux objets. Euh, je vais combiner ces objets, donc chemin combiné. Tac. Alors, ceci étant fait, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Euh, cet objet, je vais maintenant lui appliquer un effet chemin. Un effet chemin, donc je clique sur le petit plus et je vais choisir courber. Et je vais le courber donc par rapport donc à ma petite canne ici. Donc pour cela je fais copier, édition copier. Et je vais coller donc cette forme à mon dégradé ici. Donc si je clique là dessus, ça devrait être bon. Et voilà. Alors on a ici la possibilité de jouer un petit peu avec euh, la largeur de la canne, voilà, c'est pas mal. Euh, je vais également donc appliquer ici un effet chemin courbé, et toujours pareil, c'est-à-dire que ce qui est en presse-papier, c'est-à-dire euh, cette forme-là, je vais l'appliquer donc à cet objet, tac, et ça devrait être bon, voilà, donc comme tout à l'heure... Je vais réduire un petit peu la taille. Alors je vais placer ça à peu près comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Peut-être même les aligner. Ici, aligner au bord inférieur. Voilà. Donc maintenant, cet objet, euh, je vais choisir le ici dans objet je vais faire apparaître la fenêtre objet et je vais choisir un mode de fondu produit voilà tout simplement maintenant donc je peux changer la couleur tac, tac, tac, tac. alors on voit bien qu'il y a un petit souci c'est à dire que ben voilà là euh, ça déborde un peu donc je vais sélectionner cet objet ici alors est-ce que j'arrive à le sélectionner ctrl z Voilà, c'est-à-dire cet objet-là que j'ai créé. Je vais le dupliquer. Donc, je le duplique. Euh, non, pardon, excusez-moi. Je vais créer un clone qui va se placer au-dessus de tout. Je vais sélectionner ici ma petite couleur rouge. et Je vais faire un clic droit et je vais faire créer une découpe. Et à ce moment-là, hop, voilà, la canne est créée, tout simplement. Et maintenant, avec l'outil nœuds, je peux sélectionner ici donc, la couleur rouge. On voit qu'elle est sélectionnée en bas, pardon. Et je peux changer facilement la couleur. Voilà pour ce petit tuto. Euh, J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.